Aujourd'hui est un grand jour parce que je suis de retour. Bonjour jouer en ta Je me relance dans les colorations enfin. C'est un jour historique, le jour où je vais à nouveau détruire mes cheveux, c'est parti, let's go Je vais me teindre les cheveux en violet pastel en utilisant la coloration de la marque Lovidovi. Cette coloration, c'est les Color Pop Hair Treatment en H lavender. C'est une coloration qui est pas chère du tout, qu'on peut trouver sur Stylvana à à peu près 6 euros, donc c'est rien du tout. Et c'est pour ça qu'on va tester, bien évidemment c'est une marque coréenne, je pense pas avoir besoin de le mentionner mais c'est tout jamais. Quels vont être les résultats Théoriquement, sur du blond ça fait du violet pastel et sur du brun ça va faire un peu un espèce de violet fumé, je, je sais pas, j'ai un historique assez mouvementé avec les colorations, je sais même pas si ça va prendre, mais si ça marche pas c'est pas grave parce que j'ai d'autres produits à découvrir dans cette vidéo là pour prendre soin de mes cheveux, il y en a un qui... A... Packaging absolument incroyable, mais je vais pas te spoil, je garde le suspense. Ouais. L'étape numéro 1 avant de faire cette coloration, c'est de se laver les cheveux. Pour ça, je vais utiliser le Camellia Essential Shampoo de la marque Innisfree. Il est à base de Camellia, donc la Camellia c'est une fleur. Et dans ce produit-là, la fleur a été récoltée sur l'île de Jeju. Tous les ingrédients phares de la marque Innisfree ont été récoltés sur l'île de Jeju. C'est un peu leur ADN finalement. Ce shampoing est destiné aux cheveux secs. C'est l'huile de camélia justement qui va venir nourrir les cheveux. Et apparemment ce shampoing lutte aussi contre les frisottis qu'on a notamment quand on utilise trop de chaleur ou quand on fait trop de coloration. Et je, je vois pas du tout de quoi il parle. <rire> It was at this moment that she knew. She fucked up. Mon shampoing précédent venait aussi d'Innisfree. il était vraiment très bien, il était hyper rafraîchissant. Et du coup j'ai hâte de pouvoir tester celui à la camélia, en tout cas rien que l'odeur j'aime beaucoup. L'étape numéro 2, on va faire un soin. En réalité la coloration qu'on va faire c'est déjà un soin, c'est un soin colorant si on veut. Mais j'avais quand même vraiment envie de tester un autre produit soin, et tu vas comprendre pourquoi. Il provient de la marque japonaise Moist qui se concentre vraiment sur les produits capillaires. Et je te présente le Extra Damage Repair. Et je propose qu'on profite d'un instant pour admirer son packaging incroyable. Tous les produits de la marque ont ce packaging ultra luxueux, j'ai vraiment l'impression d'être genre une impératrice ou, ou je sais pas, j'ai envie que toute ma baignoire il n'y ait que des produits comme ça, Genre c'est voilà donc tu comprends pourquoi je me suis dit oui celui-là je le prends enfin voilà c'est mon c'est mon nouvel enfant celui-ci il est vraiment pour les cheveux qui sont très très endommagés ce qui n'est pas mon cas en réalité c'était juste pour le packaging que je l'ai pris donc, donc je vais quand même l'essayer voilà je suis faible, je suis totalement faible, il contient de l'huile d'argan qu'on voit très souvent dans les produits capillaires, sinon il a aussi de l'huile de mangue, de l'huile de cactus et de l'huile d'andiroba qui est un arbre qu'on trouve en Amazonie, c'était la petite seconde culture générale. Les cheveux sont propres et soignés, je vais remettre un petit peu de rouge à lèvres pour avoir l'air un peu moins pâle, il est de Pony effect d'ailleurs il est trop bien Genre toute la gamme, elle est vraiment incroyable. Nous allons appliquer le produit, il faut laisser poser entre 5 et 10 minutes, je vais laisser plus. Juste parce que je, je, je prédis que ça va pas fonctionner, donc je me dis je vais laisser plus, après à toi de ton côté de décider ce que tu fais. Voilà, chacun doit prendre ses responsabilités ah oui c'est bien violet, ok. Je vais mettre des gants, ils sont pas fournis avec mais tu peux toujours en trouver sur... en pharmacie. Comme c'est un traitement qui colore, je pense que tu peux y aller sans gants, tu resteras peut-être un jour ou deux avec les mains violettes. Mais je prends aucune responsabilité. Je suis pas sûre qu'il y ait assez de produits pour faire toute ma tête en fait. Je vais peut-être commencer par faire les longueurs parce que c'est là où j'ai les mèches. Du coup je pense que c'est là où je peux maximiser mes chances que ça se voit. Mmh, ça, sent, ça sent tellement bon. En général toutes les colorations coréennes ou quoi elles sentent bon. Ça n'a rien à voir avec nos teintures qui puent à mort ça sent un bonbon ou je sais pas, je viens de finir de l'appliquer et j'ai peur pour deux raisons, parce que quand je fais des traces sur ma peau et que je laisse et que j'enlève un peu après, ça s'enlève comme une lettre à la poste, du coup je suis pas convaincue que ça va tenir et euh, de deux, euh, des fois, alors je crois que j'ai bien couvert mais j'ai quelques mèches blondes et, et genre je voyais encore les mèches blondes à travers la coloration It was at this moment that she knew She fucked up Again je, pas, je, je viens de recommencer les colorations Je suis pas prête pour un échec quoi Si je commence par un échec bon, J'ai une autre coloration Pire cool qui m'attend Que je vais faire aussi en vidéo Où je sais qu'elle est pire cool Rien que pour ça il faut t'abonner je pense Pour me soutenir Abonne-toi. Il, il faut pas que je parte en étant négative Comme ça, ça se trouve ce sera monstre cool Et ça, ça se trouve pas pendant que la coloration elle pose, je vais te présenter le site qui m'a envoyé tous ces jolis produits qui est Stylvana. la mission de Stylevana c'est que chacun puisse trouver des produits qui lui correspondent, et justement il propose des quiz qui te permettent ensuite de t'orienter vers des produits qui pourraient te convenir, et je trouve perso qu'ils sont très très bien faits et hyper complets, il y a aussi plein d'autres infos intéressantes sur les ingrédients, qu'est-ce que tel ingrédient fait et pourquoi il est bon, et je trouve ça hyper bien parce que c'est fait de manière très accessible. Stylevana propose une grande sélection de produits asiatiques principalement coréens et japonais j'ai souvent collaboré avec eux je te recommande ce site leur équipe aussi est incroyable en tout cas j'apprécie énormément pouvoir collaborer avec eux certes c'est un site mais il y a bien évidemment des humains qui travaillent aussi derrière j'ai aussi réalisé une playlist avec tout ce que tu dois savoir sur stylevana avant de passer commande je te mettrai le lien à disposition et sinon tu peux aussi utiliser mon code promo si tu veux faire des petites économies One eternity later. Il y a même des oreilles. La grande révélation oui. je suis à la fois contente et à la fois un peu triste alors contente parce que ça a quand même pris et je m'attendais pas à ce que ça prenne genre j'étais trop partie en négatif. On peut voir vraiment que mes mèches blondes sont bien violet pastel donc ça c'est cool ça prouve que sur le blond ça prend et ça c'est top donc déjà un pour toutes les personnes qui sont blondes ou qui prévoient de se décolorer ça fonctionne ça c'est bon par contre il y a certains endroits où c'est pas totalement bien pris même sur le blond du coup je te conseille de prendre plusieurs tubes et vraiment bien y aller niveau quantité ensuite pour ce qui est du brun normalement ça devait faire un espèce de violet fumé j'ai l'impression que ça a changé après c'est une coloration qui est censée être très très discrète hein. et aussi c'est bien si tu veux pas non plus avoir une, une coloration incroyable aussi genre pour l'école et tout je pense que ça peut être une, une bonne alternative que ça te donne un truc un peu fun mais ça reste hyper discret et là du coup je pense que ça a changé parce que c'est quand même plus foncé j'arrive pas trop à me dire j'ai filmé un avant donc je pourrais mettre le après et vraiment avoir la comparaison et voir s'il si y a effectivement un changement aussi sur le brun. Mais ce que je peux te dire déjà, le blond, ok, mais il faut en mettre une masse. Et typiquement, là, on voit que j'ai des mèches blondes qui n'ont pas pris. Mais bon, au moins, il y a quelque chose, parce que le truc le plus frustrant, genre tu passes ton après-midi à filmer et en fait, il n'y a pas de résultat. Donc oui, yes, cool. Et en fait, pour terminer... <musique> j'ai ce spray qu'on peut mettre sur cheveux secs ou mouillés de nature république à l'huile d'argan et ça c'est pas mal en fait pour vraiment rendre les cheveux soyeux d'une part et d'autre part contre les frisottis ça marche plutôt bien surtout après avoir fait fun et lisseur il reste toujours un peu des frisottis donc ça on prend soin et ça permet aussi de rafraîchir ta coupe alors ça fonctionne pas du tout comme un shampoing sec, hein. ça redonne de la souplesse, ça enlève les frisottis etc et justement couplé avec un shampoing sec que tu mets sur tes racines ensuite tu mets celui-ci sur tes longueurs et ça donne trop bien et en plus il y a plein de revues positives sur ce produit donc je pense que c'est une petite pépite et j'ai hâte de l'intégrer dans ma routine. La coloration violette pastel qu'on vient de faire aujourd'hui c'est de loin pas la seule coloration que j'ai pu faire, c'est pour ça que j'ai une playlist complète coloration, je suis sûre que tu trouveras ton bonheur ou sinon tu peux regarder un autre de mes contenus, allez salut